Spero, Pactronum Lumos, Expelliarmus, Sauce, sus. Moi c'est moi c'est Harry Potter. Je suis vraiment en fin de compte très proche de lui, j'ai un peu connu la même histoire que lui, là j'étais jusqu'à refaire la carte du maraudeur. Et est-ce que vous avez vous aussi des pouvoirs magiques euh, Je te présente euh, Anna you, Anna Anna Anna la en en Les queens, euh, Suicide Squad Tes parents, ça les gêne pas Tu mets des choses sexy comme ça euh, Au début, un petit peu mais... Euh... Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage euh, J'aime bien le fait que ce soit discrète euh... Une euh, folle dingue, sortie de l'asile J'adore incarner les fous en fait C'est quoi tes mangas préférés C'est le classique La peur, c'est bon, c'est une bonne sensation C'est quoi tes mangas préférés ça Ça, c'est le masque d'Hannibal Lecter Le démon, le démon, le démon, démo démo démo démo Tu veux une petite dédicace de grand, Merci. Vous aimez beaucoup les mangas On adore, on adore. On grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est Oui, oui, oui, oui, oui, oui. <rire> <rire> On est tous des cornes et vie au vieux pays des rêves. Qu'est-ce que tu fais Ah, ça Bah, viens pour. vox. Euh, bah... On est tous des et vie au vieux pays des rêves. <engagements> bon, <t> euこれ... <rire> bon, génial et... Bonjour et bienvenue dans Des Nerds racontent un truc que personne ne comprend et c'est pas marrant. Autor du génial est dépassé niveau de puissance depuis longtemps. Même si on aurait voulu avoir Trunks et Goten euh, qui se ramènent aussi pour le tournoi, je que ça aurait été. papillons et on fait pipi des arcs en ciel